BB World, réalité augmentée, c'est le nom de cette application mobile. Facile à télécharger, elle vise à mettre en place une collecte sélective et collaborative en partenariat solidaire avec la CANGT, l'éco-organisme Citeo, l'ADEME, le ministère de la Transition écologique, le Fonds européen Leader et la région académique de Guadeloupe. Depuis quelques années, nous avons créé un univers de jeux mobiles, le BB World, qui a pour objectif de sensibiliser de manière ludopédagogique sur le bon geste du tri. Trier c'est gagné est notre nouveau jeu qui vous permet de récompenser votre geste du tri par des bons d'achat dans un réseau de commerçants partenaires. Comment ça marche Quatre étapes. Tout d'abord, vous téléchargez BB World Réalité Augmentée sur l'ensemble des stores Android et Apple Store. Ensuite, vous jouez en faisant le tri virtuel avec nos bacs de tri au sein de vos foyers, à la maison ou en extérieur. Vous allez ensuite valider vos points de tri en point d'achat sur un réseau de 15 bornes réparties à la fois dans les déchetteries de moules et de mornaloux, mais aussi dans l'ensemble des communes. Et ensuite, consultez la liste de nos commerçants partenaires sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux et profitez de vos bons cadeaux et de vos bons d'achat. Des commerçants répartis sur les cinq communes de la CNGT qui accueille avec bienveillance cette initiative unique sur le territoire. Cette application s'inscrit aussi dans la politique optique 2000 de recyclage, car nous avons également une collection de montures fabriquées à partir de déchets plastiques rejetés par la mer. L'avantage de cette application, c'est qu'il y a... En bout de chaîne, effectivement, un petit cadeau, on va dire une récompense. Vous êtes récompensé chez les coperson partenaires. Donc chez nous, par rapport au point que vous aurez accumulé et ces bons d'achat, vous pourrez les faire valoir sur vos achats, que ce soit équipement optique, équipement solaire. Nous sommes là pour pouvoir utiliser et vous récompenser en même temps pour cette démarche. L'application s'appuie sur un réseau de 15 points de collecte, des bornes de tri réparties dans les 5 communes de la communauté d'agglomération du Nord Grand Terre, dans les 2 déchetteries du Moule et de Mornalot et dans 3 lycées.